Bonjour les amis, dans cette vidéo nous allons voir un cas pratique quand faut-il sortir de ces positions. Donc vous voyez euh, on a devant nous ici euh, le DAX, Donc, nous sommes en une minute et on voit bien que le marché il monte, il descend, il monte, il descend. Donc euh, j'ai une position ici, j'ai mis mon stop loss à break even. Donc la question est de savoir est-ce que je dois sortir rapidement ou pas Et c'est ce que beaucoup de débutants ne savent pas bien gérer. Euh, ils coupent en général trop tôt leur position. Donc, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, il faut toujours analyser le marché sur des unités euh, plus longues. Et lorsque vous faites du day trading, et eh bien vous pouvez considérer qu'une unité intéressante à regarder, c'est le H4. Donc, vous voyez. Comment on est positionné en H4, j'ai mis certains niveaux donc euh, qui me semblent pertinents. Vous voyez ici donc j'ai tracé une, une ligne là parce que on a vu qu'à plusieurs reprises le marché s'est retourné là. Maintenant ça va dépendre également de ce que vous avez déjà fait euh, dans la journée, si vous avez déjà pris beaucoup de gains ou pas. Et euh, moi, je prends toujours plusieurs positions. Donc ici sur la plateforme MT4, je prends plusieurs positions. Ou je prends des positions que je peux diviser par 2 ou par 3. Donc ça dépend un petit peu. Mais euh, donc vous voyez bien que lorsqu'on regarde à court terme, on a une certaine vision. Mais lorsqu'on change d'unité de temps, on a des visions fort différentes de ce qu'on peut faire euh, et décider si on coupe maintenant puisqu'on est sur un niveau ou si on laisse courir la position jusqu'ici. Vous voyez moi j'ai mis un take profit là, Non, il est possible bien sûr, euh, j'ai déjà pris des bénéfices donc je suis déjà en gain mais euh, j'ai encore une position en gain ici. Donc si le marché redescend sur ma position ben je, vais, je vais perdre disons toute la, tout le gain que j'ai ici mais je me dis que ça vaut la peine quand même de tenter de laisser le marché partir là ou bien je peux couper la moitié de la position qui me reste, j'ai cette possibilité-là et laisser courir le restant. Mais il est clair que si je ne coupe pas la moitié de ma position ici je vais gagner plus lorsque le marché arrivera là. Donc c'est là que vous devez avoir prendre des décisions et ne pas essayer de couper trop vite. Donc euh, vous savez qu'on va prendre de temps en temps des pertes, vous allez prendre de temps en temps des pertes, moins avec le temps lorsque vous aurez euh, tradé déjà depuis quelques, quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Mais c'est clair que vous avez tout intérêt à essayer de gagner plus sur chaque trade et ne pas vouloir prendre trop vite vos bénéfices. Donc moi ce que je vais faire, ben je vais laisser ma position ouverte ici, essayer donc que le marché aille jusque-là je ne risque plus rien donc il est, il est presque 4 h 10 ici euh, cet après-midi, ce jeudi après-midi donc il est 5 h 10 en France et euh, je me dis que bon je ne je risque plus rien. C'est vrai que je pourrais gagner un petit peu à ce niveau-là sur ce trade et s'il redescend ben je ne vais rien gagner sur ce trade ou quasiment rien puisque je suis légèrement au-dessus de ma position d'achat mais je préfère prendre le risque que le marché redescende mais également le risque de gagner euh, plus, de gagner le double de ce que j'ai gagné ici. Donc vous voyez il faut un petit peu jongler avec ça et c'est en analysant les différentes euh, unités de temps que vous pouvez décider ça. J'ai d'autres outils également sur, euh, sur d'autres écrans qui me permettent de décider ce que je fais, si je garde euh, des positions ouvertes ou pas. Donc on n'a jamais une certitude de ce qui va se passer donc on n'a pas de boule de cristal non plus mais avec l'expérience on peut arriver à prendre des décisions de plus en plus pertinentes et parfois on a raison, parfois on a tort. Mais il vaut mieux quand vous êtes en gain comme cela essayer de tenir vos positions le plus longtemps possible. Alors bien sûr il ne faut pas regarder euh, trop vite à court terme parce que vous allez paniquer dès que vous voyez le marché qui redescend vous dites ah je suis en train de perdre etc. Non ayez du recul, regardez sur des unités de temps plus longues et donc euh, tout ça si vous avez une bonne formation comme celle que j'enseigne et eh bien vous arriverez à, à tenir vos positions beaucoup plus longtemps et à prendre vos positions au meilleur moment. Donc euh, vous avez différents moment intéressant donc lorsque vous avez des corrections comme ceci, lorsque vous avez des mèches importantes comme ça. Tout ça ce sont des indicateurs intéressants et puis lorsque vous allez sur des, des unités de temps plus, plus petites et eh bien vous voyez en fonction des bougies ou en fonction des indicateurs qu qu'est-ce qu qui peut être intéressant. Donc ici vous voyez en M30 on a cassé le nuage Ishimoku donc on, on est dans une hausse, on a les bandes de Bollinger qui sont ouvertes. Donc vous voyez ce sont tous des paramètres, il différents indicateurs ici qui me disent que ça vaut la peine que je tente de garder cette position ouverte. Bien sûr on analyse sur différentes unités de temps, euh, c'est ça qui vous donnera les meilleurs résultats avec des outils que vous apprendrez dans des, des bonnes formations. Donc n'essayez pas de faire, de faire du trading à l'intuition parce que ça, ça ne marche pas. Donc si vous voulez vraiment gagner de l'argent et peut-être un jour vivre du trading et eh bien moi je vous conseille de suivre des formations, d'apprendre, d'acheter plusieurs formations. Euh, la mienne, d'autres formations, moi j'ai suivi beaucoup de formations et c'est le condensé de ce que j'ai appris que je peux vous transmettre aujourd'hui dans mes formations j'aime beaucoup le scalping parce que le scalping ça vous permet à tout moment donc de profiter de mouvements aussi bien à la hausse qu'à la baisse alors que si vous faites du swing trading ben oui vous allez peut-être gagner mais d'abord vous n'allez pas vous amuser, vous allez même stresser si le marché reste longtemps en position perdante. Donc euh, moi je préfère prendre des trades euh, à court terme et puis les laisser, euh, les laisser évoluer parfois en faire des, des trades qui restent toute la journée voire même 2-3 jours, ça m'arrive de, de tenir des positions 2-3 jours et euh, j'utilise différents, différents outils donc qui me permettent d'analyser les marchés avec différents indicateurs, différentes techniques et de voir ainsi euh, quelles sont mes probabilités d'arriver à de bons résultats. Donc vous voyez c'est comme cela que vous arriverez avec l'expérience avec les années à faire de meilleurs résultats et peut-être gagner des milliers d'euros chaque jour c'est tout à fait possible aussi mais en ayant une manière de trader efficace et en sachant donc ce que vous faites, pourquoi vous gardez une position, pourquoi vous coupez une position donc tout ça, ça s'apprend, le trading c'est un métier et c'est comme cela que vous arriverez à avoir des bons résultats. Ne faites pas l'intuition, euh, n'essayez pas de devenir un bon trader en cherchant par vous-même. Vous allez mettre des, des années, vous allez perdre énormément de temps. Il vaut peut-être mieux dépenser quelques centaines d'euros comme dans l'achat de mes formations pour aller beaucoup plus vite et avoir beaucoup plus vite des résultats et euh, devenir un bon trader. Voilà j'espère que mes conseils vont vous aider à prendre les bonnes décisions et que vous deviendrez bientôt un très bon trader et je serai vraiment très honoré si c'est moi qui qui vous permettent d'avancer euh et de devenir, que vous soyez un jour un très bon trader. Voilà, si vous aimez ma vidéo mettez un pouce vers le haut, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. À très bientôt, au revoir.